Tout panbo bolingon zambé namawa papa na biso, mo kelina biso pe mo sungina biso merci pour n'attend au pc biso merci pour na kimio chena mité mona biso merci pour na esingo chena mité mona biso repartager parole na papa na yena maloba olibo so ba na wa afin que bas quelque chose de ta part tickete mail langai ebunga me ya yo yisa na kat na nga na yeshua amen les vous ou connecter, téléphone, naba ordinateur, télévision, ensemble et je sais que ça sera une bénédiction aussi pour nous. Le Thème est presque dans qui français euh, un jour avant, dans la salle on a compris comprendre la parole « puisque a besoin de l'eau, il a une réunion besoin de la la parole de Dieu, l'évangile de Yeshua. Donc, tu as un appel, un des étoiles, des des besoin contacter pas ma privé, privée, mais non, ma cause est évangile, mais surtout ça, la cure d'âme, tu que mon la cure d'âme, elle a pas est je est je vous du repos. Mais surtout, est est savement à disposition en mutuions sur il y a besoin qu'au la connaissance parfaite. Il y a la personne de Yeshua vous allez parmi ba clé vision biso mission Je veux dire pas vision mais mission biso pour les avertir. L'ingi que battuions soit comme la connaissance connaissance parfaite il y a Yeshua Mais tu peux pas connaître Dieu sans pourtant connaître la parole. moins important pour moi, les lois, les lois, les lois, les lois, les dernièrement, les lois, les lois, les lois, les lois, les lois, les il faut you faut know, il y a un problème de, de l'esprit. Hein, esprit Pourquoi puisque normalement, nous ont un à euh, part. Ça dit, ils n'ont expliqué bien. Mais ils ont un caprice. Ils ont un caprice. caprice. nous un caprice. un Tant que pas jeune, je ne pas un je ne suis pas un jeune, pas Pourquoi que je un Par exemple, je ne Par exemple, Parce que suis jeune. Je un un un et c'est pas ce n'est pas une phrase à ça que non, non à ça que vous me sentez non à ça que vous pensez mais t'in donne un âme na n'importe n'importe nah puisque âme est allé placer bas émotion bas sentiment vendre à soi dit n'importe on a dit donc ils allent âme mais esprit na plus dans la cage où il t'a réparé mais nécessaire là que nous bismutozara dans la relation en Zambie c'est ce que ils ont n'importe quoi sur le banc là bas macambozanga tina ils ont copé sensation zanga tina ils ont copé ça au macambo ils ont copé plus très la cage bon moyen là et bon qui yos yko attend que homme, esprit, puisque la Bible a job, donc a job le Bible, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, si que d'abord, qui vivre et ce qui se trouve vivre selon Nzambete, diable quoi utiliser utilise Nzotonayo, le ko la Ou a roussa la ba bêtise, ou alingi, lingi Ya ou la ratan d'oumba, il faut sa la nan Nzotonayo Ata sasen, il faut sa nan Nzotonayo Ata ndoki, il faut sa nan Nzotonayo, saline Nzotonayo Eza fouman, eleman mo ko so ki O maîtrisan o bienté, ou sa n'importe quoi Ya ou gana l'oubaka, na kachab moutou Ki bo nyama pe zalaka, so y su Parti esprit à esprit Eza ko mata ki bo nyame ko mata Moutou a se masturba coloniaux Moutouana a chance mingi Yaku, yaku violer euh, Donc Moutoupe Libanda pourquoi puisque esprit, n'a pas On a dit, on a nourri, on a dit, a dit, on a dit, on a dit, on a que, que, que, que contrôle dans un niveau de Et tout le niveau a a où y a un niveau qui est un niveau qui est un niveau qui est un niveau qui un niveau qui est un niveau qui est un qui qui Bible ici, Jean chapitre 10, verset 27, et il dit que la Mes brebis entendent ma voix, je les connais, je les appelle et ils me suivent. C'est-à-dire, les brebis, les brebis en colo, les brebis en les brebis en les les brebis sont les brebis les les avant comme à brebi, il faut y avoir son wana y mungongo ya a maître na yo. Or avant yeba maître na yo, bongi o y a ba Donc o ba vraiment elobel na ye, o ba son ya mungongo na yo. Donc ça dit ah ouah connaître la parole. Et ça d'abord ko bandana, point 1 tout le et bongi o comprendre que la parole o yo est ali yemoko nzambe. Puisque na Jean chapitre 1, verset 1, tangangu muti que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu so continue na ba verset 12 au que cette parole s'est faite chair elle est descendue en forme du fils à la gloire du fils c'est-à-dire même parole oe kriya kimokili et subotino et kitina katia mokili déjà notion ya koyeba nzambe ça d'abord koyeba que parole il Zambé, yen den Zambé. Si tu as dit que comprendre dit dit que que Dieu un Or, pendant que tu que tu as dit que que tu as que as que tu que que tu as que que 21 Tang tant qu'on ange n'est-ce pas euh, Donc, euh, <coughs> nani joseph a sa kouébiké non, Marie a koubo tamouan an, ba koupe sa e koumbo Yeshua. Si Yeshua a l'in kouébiké non, yende a sa sauveur ya peuple la e. Puiske Yeshua, c'est l'in koubiké non, le dieu qui sauve, en fait. Sa l'in zambé, ou a sa kou sauvé ban, donc, batou na e, to na e. Alors, il est important qu'on comprendre que, comme Yeshua a l'in nzambe. Comprendre d'abord le lois na y ye Les lois qui sont déjà bien. Comprendre que ceux qui sont bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, les bergers, donc donc berger et pourtant ce qu'yo sous à moi en de vrai au cause ça ce qu'on a quatre na yo au zan esprit en zambe que soki oyoki mensonge ouoki ba message mo que sobi ma oze en zambe te au facilement que makambo na zoka iza en zambe te pourquoi puisque la vérité est assise en toi ba ba ndeko na bim ba il ko, ko no, y a une vie éternelle qui de la connaissance et de la compréhension. Si so vous comprenez, vous moyen et pas Exode chapitre 3, verset 13. Quand vous dit, Moïse dans mission. Moïse a dit Moïse a Il pas Il Fallaï Ndzambé, Aeb sa Moïse, Kengande Ndzambé. Fallaï Ndzambé pèse sa Moïse comme ye. Et pourtant, euh, Moïse a zaki juif. Et pourtant, Moïse a zaki hébreu. Et pourtant, mo, mo, donc, donc Moïse a zaki abotami, n'est-ce pas, na khatia l'inéwana, il y a abraham. Mais pourquoi est-ce que Aeb a ki te? Puisque notion de bon ndzambé kala est bafoué par abattu. Et comme Moïse a dit qu'il a en Égypte, pour un Égyptien, il n'y a qui pharaon. Moïse a dit a notion. Bien qu'il comprenne plus tard qu'il n'y a pas pharaon, Mais notion spirituelle. Il a fallu que Nzambe et Moukwa c'est-à-dire Bongi n'est-ce pas révélation à Nzambe. Pour comprendre la parole, il a révélé. Il y a une Bible qui dit que non. C'est pourquoi à ceux-là qui l'ont reçu, hein, ceux-là qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir, de devenir enfants de Dieu donc le, le, le, lesquels ne sont ni de, les, ne, ne sont ni, ni de la volonté de l'homme ni de la, de la volonté de la chair mais de Dieu lui-même c'est-à-dire volontanzambe kusala que nzambe a fongolayo misu na mato ya molimo pour comprendre pour comprendre, compagnon être que une révélation qui est réellement Jésus qui est réellement Dieu le tilo batumsu suba sala confusion quand moi je vous parle de botanga li botanga bible local journalte Beaucoup de gens ne poussent pas euh, donc ma canis et je ne sais pas pourquoi quand je dis que beau temps gar bible quoi journalter n'alobamu bono pona ni puisque journal bata nga n'est-ce pas donc ma nouvelle le tibicolo toi toi na guerre wapina Ukraine kuna Qu'est-ce qui se passe Ça dit, le journal Selon, le 3 mars le le il est le le mars est là, le le 4 mars 2022, le le il mars il est là, il est là, il est là, il est là, sans comprendre la parole sans comprendre le contexte ça être rebelé il y a on que Paul a Benga le fils de Dieu Il le fils de Dieu puisque notion faut comprendre que Paul a mona qui est physiquement mais tant mieux ça qui n'a moqué Paul pas à qui parce que presque presque même âge mais Paul à ça qu'opère sa bonne notion éthique là qui a dit ma camp au yo bâti caracina yango mais ce que révélation à colobaké non donc Jésus yende nzambe il faut révélation donc est continuer tant que tant ce que Bible comprend que Paul est moqué à ça qu'opère ça Expliquer, n'est-ce pas, divinité à Yeshua après. Mais ce que bien autant, dit, nous avons que nous avons dit que que non de Dieu il il faut comprendre. Si Paul est un chrétien, un disciple de Yeshua, il faut ba to la loi à Moïse, que tu Moïse, la loi à Moïse, que ko combattes la la loi à Moïse, que ko combattes la loi à Moïse, que tu combattes la loi à Moïse, que la loi à Moïse, que tu combattes la à que quand vraiment la révélation à la parole, pour comprendre ce que le Seigneur veut réellement dire donc la parole c'est à dire comprendre la parole ici c'est aspirer d'abord à la la spirituelle na makambu entendera la révélation donc à la parole mais quand la révélation à parole, que makambu la parole la Bible dit, oui la Bible dit mais qu'est-ce que cela veut dire la Bible dit pour comprendre, n'est-ce pas la parole est à révélation, tu peux lire en verset mais ce qu'on a un texte hors contexte comme à prétexte c'est-à-dire il faut comprendre le combat de connaître de cause comprendre que la parole c'est yé ou nzambe yé ou en de yesumasia ce qu'on yé avant qu'on yé baie il faut d'abord qu'on tangaie faut d'abord qu'on yokaye ce qu'il est en train de faire là après, après si -si, il que non, vraiment, a que je me tiens à la porte, je frappe l'apocalypse. Si quelqu'un entend ma voix qui souille, qui qui, qui, qui son donc son cœur, j'entrerai. Ça dit, a il décider au Il promesse. Ça assurance, al, lo, bi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Prophète Mokaloba Bongoté. Disciple Mokaloba Bongoté. Apôtre Mokaloba Bongoté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit, ce n'est pas que je connais le chemin. Non, je suis le chemin. Ça dit, nga'inde Nzela. Nga'inde Nzela, Ngaïnde Bosolo, Ngaïnde Bomoi. Fini -so ce que on yébille, on comprend rien, on commet nakati nzela na yé. Nzela na, -na yé, isana -na -na boussole, comment on akati abou miaséko. Isana e bilo qu'il faut comprendre bande ko. Il faut comprendre. Zambè de fois tique la kamut tout temps pour mutiémo quoi comprendre, mais mutiémo -mi quoi mise ça mise ça. Comme ça, souveraineté nzambè na justice na yé koussa la malam. Exemple muken a Genèse. Adam na um, Eve basu muki. Apeu ba benga Adam, Adam l'obikien na batami. Nisambas o batami pon dipi abide, na batami po nazali nu. Nisambas o tounaye nanan anwebisio o nu. C'est keo, liakim on a pexakio. se keo. Nisambas o tounaye pon zamba yebite, nisambas yeba kiango, malingi moutiye mokwa loba na mounokona ye. C'est ça aussi comprendre Dieu. Confesser te péche, dire ce que tu as dans ton cœur. Ou tout au temps Genèse chapitre 3 verset 9. Lisolo na adam Abatamaki. Genèse 3 9. Et au monde peut que et na na donc dans la kaya bien tu dans donc Ça dit na Genèse 4 6. Tang ukin alinga bomande konaiye. Zamba saka tout neba question. Aye question. Mais pourquoi vous avez irrité vous a irrité boyé. Pourquoi visage na vous a abattu boyé. Alors pense que conseil, vraiment, ma keba ma ma suis elle pour vous dire que vous êtes tellement, tellement, ma tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tellement, tant nous avons dit que nous c'est-à-dire que nous avions na nyoka nous avions fait ça. Nous avions fait pardon. Nous a fait ça. Nous avions fait ça. Nous tout fait ça. Nous avions fait Abraham, Nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Nous avions fait ça. Nous avions n'zambé. Il avait compris... Ce que vous avez dit, c'est soko vous avez vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, même dit, vous avez dit, vous avez dit, vous Il dit, place na dit, vous avez dit, rien de se vous avez vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous vide au bon de la Zambé, vous avez besoin de remplir la que de de la vie, Si il y a des choses que tu n'as pas compris, mais tu ne comprends pas, vous allez vous aider. Vous aider. Vous allez vous aider. Vous aider. Vous Uh, uh, donc WhatsApp au commis, ceux qui te suivent tantôt pour bien dans ton soliloque ou bien email faisant nos ce email selon c'est que tu penses mais ce que tu as dans ton cœur.